Bonjour Internet, ici le docteur Fi. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une grande barbe pour un nouveau vite fait mal fait. C'est la fin de l'année, l'hiver est là, et c'est le bon moment pour se raconter des histoires au coin du feu. Aujourd'hui, je vais vous en raconter une. C'est la belle histoire du Naportistan. Le Naportistan, vous connaissez C'est un pays qui ressemble à ça. Il n'est pas très loin d'ici, ce pays et ils ressemblent beaucoup aux autres. Par exemple, dans quelques mois, au Nipportistan aussi, il va y avoir une élection où le chef de l'État sera choisi. Mais au Nipportistan, il y a des choses qui sont différentes, un peu déroutantes même. Par exemple, au Nipportistan, ils ne connaissent pas la gauche et la droite comme nous. Là-bas, les mouvements politiques sont répartis en deux grands groupes, le haut et le bas. Il y a donc les mouvements politiques du bas qui se déclinent en tendances L'extrême bas, le bas des racines, le bas modéré et le bas milieuiste. Au Nipportistan, les mouvements politiques du haut sont aussi répartis en tendances. Il y a l'extrême haut, le haut dur, le haut traditionnel et le haut milieuiste. Au Nipportistan, il y a aussi une autre tendance. Ils se disent eux-mêmes représentants du milieu. Mais les gens du milieu passent leur temps à voter comme s'ils étaient du haut dur. Du coup, on se demande s'ils sont vraiment si au milieu que ça. Pour ce qui est des journaux, des télés, de la radio, le n'aportistan ressemble beaucoup à la France. Il y a beaucoup de médias. La grande majorité de ces médias perdent de l'argent et vivent en passant de la pub pour du voiture, des téléphones, des tas de trucs. Les grands médias napportistanais sont la propriété de gens très riches. C'est curieux d'ailleurs de voir que au Napportistan, comme ici, des gens très riches, donc spécialisés pour gagner plus d'argent qu'ils n'en perdent, décident quand même d'acheter des entreprises qui perdent de l'argent. Sans doute qu'ils y gagnent quand même quelque chose, mais passons. Comme je l'ai dit, au n'importistan c'est bientôt l'élection du chef de l'État. Ça intéresse beaucoup de monde. Par exemple, ça intéresse un mouvement politique du bas, du bas des racines. Ce mouvement s'appelle le n'importistan Indocile. Et ça fait déjà un an que le Nimportistan Indocile a annoncé présenter un candidat à cette élection. Lorsqu'il l'a annoncé, ce candidat a posé une condition demandait à ce que 150 000 n'importistanais annoncent soutenir sa candidature. Ça ne s'était jamais vu. Ce candidat pensait que ça prendrait quelques mois de réunir autant de soutien. Et en moins d'une semaine, 150 000 n'importistanais l'avaient fait. Il y avait d'autres mouvements du bas. Et comme le n'importistan adocile était le premier à se lancer, les autres se sont posés des questions. Surtout quand le n'importistan adocile a publié dans les journaux un appel à créer une fédération du peuple. Mais les autres mouvements du bas n'ont pas répondu. Le temps a passé, et le n'importe indocile a fait campagne. Organiser des meetings, en visioconférence, en réalité augmentée même, parce qu'au Naportistan n'importe comme en France avec le confinement, c'était pas facile de faire campagne, mais le n'importe indocile l'a fait quand même. Et pendant que le n'importe indocile faisait campagne, il s'occupait aussi de mettre à jour son programme de gouvernance. Ce programme s'appelait « Le futur avec tous ». C'était un sacré programme, tenant en un livre de poche et plusieurs cahiers précisant chaque sujet. Ce programme avait déjà été présenté à l'élection d'avant et avait permis d'être tout près de gagner. Et là aussi, c'était du jamais vu, car jamais auparavant les n'importe n'avaient eu entre les mains un programme aussi complet, détaillé, évalué, chiffré et approuvé par des états d'experts internationaux. C'était donc un bon programme. Mais il fallait le mettre à jour, après tout, il avait déjà cinq ans. Et en cinq ans le Napportistan avait pas mal changé. Car ce n'était pas le mouvement du Napportistan adocile qui gouvernait. C'était un autre mouvement. Un mouvement qui disait qu'il n'était ni du bas ni du haut. Son nom, c'était « Un mouvement ». Et toutes les décisions prises par le chef de « En mouvement » étaient en fait les décisions demandées par les gens très riches et par les partis du haut. Oui, en cinq ans, le Napportistan avait pas mal changé. Alors le mouvement du n'importe. à Docile avait décidé de mettre à jour son programme, « Le futur avec tous », de la même manière qu'il avait été écrit, en demandant leur avis à des tas d'experts n'importe des spécialistes de ceci, des associations de cela. Et tout le monde pouvait proposer une contribution. Et plusieurs milliers de contributions finirent par être proposées et utilisées pour améliorer le programme « Le futur avec tous ». C'était un programme encore meilleur que la fois d'avant. Le temps passait, le n'importe adocile faisait son travail de mouvement politique. Pendant ce temps, les autres mouvements du bas commençaient à parler de se présenter à l'élection. À ce moment de l'histoire, il faut dire une chose sur une coutume très étrange du n'importe-instant. Car au n'importe-instant, dès que quelqu'un disait « je suis candidat », on ne lui demandait pas s'il avait un programme à présenter. Non, non, on lui tendait un micro et il racontait à peu près ce qu'il voulait. Et plus il était d'un parti du haut, plus il pouvait dire tout et n'importe quoi. C'était vraiment bizarre parce que au Nipportistan, le chef de l'État a beaucoup, beaucoup de pouvoir, presque comme un roi. Il peut décider de beaucoup, beaucoup de choses, comme s'il gouvernait tout seul. À nous les Français, ça aurait paru logique que les journaux du Nipportistan demandent à ceux qui voulaient devenir chef, « Ben alors, il est où votre programme Vous y avez réfléchi Vous avez quelque chose à montrer ?» Mais non, car au Nipportistan, 90% des grands médias appartiennent à des gens très riches qui votent en haut parce que ça les aide à devenir encore plus riches. Alors, les journalistes ne posent pas ces questions gênantes, surtout aux candidats du haut. Le temps passait. Du côté du haut, il se passait des choses, des choses assez étranges. Par exemple, un homme qui passait très souvent sur un grand média appartenant à un très riche, depuis des années, commença à parler de se présenter à l'élection. Cet homme passait son temps à tout exagérer, tout déformer. Il disait beaucoup de mensonges et de bêtises d'extrême haut que les experts passaient du temps à déconstruire. Mais ça ne changeait rien. Les grands médias appartenant aux très riches passaient leur temps à lui donner la parole encore et encore et encore. C'était étrange car le gouvernement du n'importe-qui-stand gouvernait déjà avec une politique de haut, dur et même d'extrême haut. Et lui disait qu'il fallait aller encore plus haut. Ça faisait vraiment beaucoup de haut. En plus de ça, tous les grands médias appartenant aux très riches disaient que le chef de l'État avait beaucoup de gens qui le soutenaient et qui voulaient qu'il redevienne encore chef de l'État. Bref, tous ces gens pensaient qu'il fallait plus de haut, du haut toujours plus dur. On avait l'impression que, dans les parties du haut, c'était le concours de celui ou celle qui prendrait les positions les plus en haut possible. C'était à tel point qu'un mouvement politique du haut traditionnel décida d'organiser une mini-élection avant l'élection pour choisir son candidat. Et cette mini-élection mit en avant les personnes les plus proches du haut dur et de l'extrême haut. C'était la folie des extrêmes dans le haut du n'importe à l'élection, il n'y aurait plus le choix entre le haut extrême et l'extrême haut. Pendant ce temps, en bas, le temps avait passé, et les candidatures étaient maintenant toutes faites. Mais il n'y avait toujours qu'un seul mouvement à avoir publié son programme de gouvernance, le mouvement du n'importe à Docile. Personne d'autre en bas, ni même en haut, n'avait publié de documents expliquant un peu sérieusement comment il comptait gouverner le pays. Ça donnait l'impression que ceux qui se présentaient à l'élection s'étaient trompés d'élection, quand on veut gouverner un pays, il faut dire comment on compte faire. Et le Nimportistan était un grand pays avec une large population, beaucoup de richesses et beaucoup de problèmes à résoudre. Mais à part le mouvement du à indocile, tout le monde se comportait comme si c'était l'élection de Miss Nimportistan. Aucun programme, nulle part, on s'en fout. Le temps continuait de passer. Dans les grands médias appartenant aux très riches, on publiait régulièrement le résultat de questionnaires faits par des entreprises qui demandaient à 1000 personnes comment elles comptaient voter. Et après, il disait que tout le pays allait voter comme les 1000 personnes. Le naportistan comptait presque 70 millions d'habitants, mais apparemment, la vie de 1000 personnes suffisait. Et dans ces questionnaires de vote, c'était toujours pareil. Le chef d'État était toujours annoncé gagnant de l'élection, derrière il y avait des gens du haut dur et de l'extrême haut, et derrière ces gens-là, il y avait des mouvements du bas. Et le premier mouvement du bas, c'était le mouvement du naportistan à adocile. Il apparaissait toujours devant les autres. La date de l'élection se rapprochait de plus en plus. Parmi les mouvements du bas, et notamment du bas modéré et du bas milieuiste, c'était pour la fête. Les questionnaires de vote disaient toujours qu'ils allaient forcément perdre. Attention cependant, on ne disait pas qu'ils allaient perdre parce qu'ils avaient toujours pas donné de programme. Non, non, on répétait encore et encore qu'ils allaient perdre parce qu'ils n'avaient pas fait l'union du bas. Il faut savoir que le mouvement du n'importe instant à Docile, avec son programme Le Futur avec Tous, avait proposé depuis des mois de discuter et de débattre entre mouvements du bas. Même si son appel à fédérer le peuple il y a longtemps n'avait pas eu de réponse, le n'importe à dossier avait de nouveau proposé de discuter pour voir si plusieurs mouvements du bas pouvaient se réunir. Car, même si son programme était très bien comme ça, peut-être que d'autres gens du bas avaient de bonnes idées aussi, peut-être même meilleures, qui sait Alors ça valait le coup d'en parler, voire de se mettre d'accord sur des idées communes, voire même, si on arrivait à se mettre d'accord sur beaucoup d'idées, de décider d'une façon d'aller se présenter ensemble à l'élection. Bref, le mouvement du à indocile proposait de travailler sérieusement à une union du bas en partant des idées, et ça depuis longtemps. Mais les autres mouvements du bas ne voulaient pas entendre parler d'une union par les idées. Ils voulaient une union des chefs de mouvement. Mais c'était normal parce que leurs idées, ils ne les avaient toujours pas publiées. Le futur avec tous, le programme du Naportistan Indocile, c'était encore le seul et unique programme publié pour l'élection. C'était plutôt mal parti pour pouvoir faire l'union du bas. Et là, d'un coup, patatras, tout s'accéléra coup sur coup, un candidat du bas modéré et un candidat du bas milieuiste dirent qu'il fallait vite faire une mini-élection, comme avaient fait les gens du haut. Mais là, pour faire une union du bas. Cette union du bas, c'était celle que les questionnaires de vote répétaient sans arrêt qu'il fallait faire, parce que sinon c'était perdu d'avance, apparemment. Le mouvement du n'importe à dossier l'annonça qu'il fallait quand même arrêter de faire les guignols, parce qu'ils avaient déjà proposé deux fois de discuter pour s'unir et que personne n'avait répondu. Et là, d'un coup... Des gens qui allaient presque certainement perdre s'ils continuaient tout seuls, se mettaient à faire la leçon. « Si vous ne faites pas l'union du bas, c'est l'extrême haut qui gagnera, ce sera de votre faute à vous, le n'importe adocile. » Ce n'était pas très honnête, et c'était encore moins sérieux. Mais le n'importe adocile fut aussi attaqué par d'autres gens du bas qui croyaient très fort que s'il n'y avait pas d'union du bas, c'était perdu d'avance. Eux aussi répétèrent la même chose. « Si vous ne faites pas l'union du bas, ce sera l'extrême haut qui gagnera, ce sera de votre faute à vous, le n'importe adocile. » Ce n'était pas très honnête, mais c'était encore moins sérieux, car ces gens non plus n'avaient pas publié le moindre programme, et l'élection était toute proche. En plus, tous ces gens qui attaquaient le nimporte Docile oubliaient quelque chose d'important. Car pendant qu'il se faisait disputer par les autres gens du bas, le nimporte à Docile était en train de la faire, l'union du bas. C'était une union par les idées, une union de gens qui trouvaient le programme Le Futur avec tous très convaincant à tel point que plusieurs mouvements du bas avaient déjà annoncé soutenir la candidature du naportistan à Docile. Mais ça, les grands médias appartenant aux gens très riches n'en avaient pas du tout parlé. Ces grands médias ne faisaient qu'une seule chose, répéter encore et toujours que le mouvement du Naportistan à Docile était nul parce qu'ils ne voulaient pas en faire l'union du bas. Ces médias ne disaient pas un mot des autres candidats, du bas ou du haut, qui n'avaient toujours pas publié leur programme, alors que l'élection était toute proche. Apparemment, pour eux, ce n'était pas grave de ne pas avoir de programme. Mais pour le nipportistan docile, ça ne changeait rien. Il continue à faire campagne, à expliquer son programme Le Futur avec tous, et à proposer aux gens qui le voulaient, de rejoindre le mouvement et de travailler avec eux, pour améliorer encore le programme. Et aujourd'hui encore, le nipportistan docile continue de faire ça. Tous les jours, il y a des gens qui le rejoignent. Parfois, ce sont des n'importe-qui nipportistanais célèbres, parce qu'ils sont experts d'un sujet, ou auteurs de livres intéressants, ou artistes. À chaque fois, ce sont des gens qui pensent qu'avoir un programme, ça ne devrait pas être une option des gens qui pensent que ceux qui sont candidats à une élection aussi importante et qui n'ont toujours pas donné leur programme, c'est quand même des sacrés guignols et qu'on ne devrait pas perdre son temps à écouter les bêtises que racontent des guignols. Pour conclure cette histoire, on peut dire que le naportistan est un pays bizarre. Et pour ma part, les Napportistanais, des fois, j'ai un peu de mal à les comprendre. Heureusement qu'en France, on est plus malin que ça. On est plus malin, hein Rassurez-moi.